Nous avons tous un lien particulier avec l'océan. Il peut être notre terrain de jeu, un moment d'évasion de notre quotidien, ou un souvenir singulier. Mais ce lien est fragilisé par une menace majeure qui nous concerne tous, les déchets plastiques. Cette pollution met en danger notre planète, et il est temps de s'unir pour la protéger. Partout en Europe, SurfRider mobilise des milliers de personnes qui veulent sauver l'océan. Vous êtes l'un d'entre eux. Luttez contre le fléau plastique en organisant votre propre collecte de déchets. Inscrivez votre nettoyage sur le site des initiatives océanes, recevez gratuitement notre matériel et motivez vos proches à participer. Tous ensemble, sauvons ce lien qui nous unit à l'océan.